dans aujourd'hui je suis la reine de la mer c'est parti aujourd'hui make up entièrement réalisé avec la full spectrum d'Urban Decay non non non ce n'est pas un sponsor ou un partenariat c'est juste le cadeau d'anniversaire de mon chéri et j'avais envie de faire un make-up avec une seule palette pour vous montrer que même si vous n'avez pas des produits FX, des fards des fards gras ou je sais pas quoi encore, vous pouvez quand même réaliser un make-up plutôt sympa, coloré et qui fait toujours son petit effet. Alors à la base je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mais comme j'avais mis mes cornes pour réaliser la vidéo sur comment poser des prothèses, je me suis dit que j'allais innover un petit truc. Et en même temps ça me permettait de tester la palette, les fards, le floutage, tout ça Avec mes cheveux on va partir sur des teintes bleu violette En espérant qu'il ne se barre pas parce que la colle m'a pas l'air hyper géniale Alors pour ça je vais prendre ma nouvelle palette de chez Urban Decay, merci mon amour Qui est juste magnifique, alors là oui elle est un peu sale parce que j'ai foutu plein de palettes dessus Magnifique, oula! Donc, il y a tout ce qu'il faut, il y a du bleu, du bleu foncé, du violet. Ça va avec mes cheveux. Allons-y. J'ai la palette sous les yeux pour savoir exactement quel fard j'ai utilisé. Alors, euh, je, je, je peux me tromper, hein, mais je vais vous dire ce que euh, un an après j'utilise. Parce que, oui, je fais mon son un an après, c'est logique. Euh, j'ai d'abord appliqué le bleu blind... Attends, je regarde comment ça se prononce en anglais Donc j'ai d'abord appliqué le, le fard blindsided Qui veut dire aveuglé en anglais Aujourd'hui, on va apprendre quelques mots en anglais C'est Vraiment, c'est un super beau bleu Que je mets en touche contouring plutôt On va tout passer avec du bleu plus foncé Pour avoir un effet d'ombre de lumière Et je l'intensifie avec Menx Qui signifie friponne Ce make-up va être un gros travail de dégradé Donc prenez quand même des fards qui s'y prêtent Je me suis ensuite démaquillée car j'avais un smoky plutôt dans les teintes dorées Et ça n'allait pas du tout avec ma sirène Donc euh, j'ai du rose, du violet du bleu et du bleu turquoise bleu et bleu foncé, c'est fait, du coup on va faire rose et violet alors je vais prendre le gossy qui m'a l'air quand même vachement rosé bon. je vais le mettre en fait en bout du nez mélanger sur Oh. T'aimes bien Bah ouais, t'es trop mignon Mais tu commences tout juste Ah bah non, c'est fini là Ah d'accord Non en fait euh, je... Il se trouve que l'arrivée de mon chéri m'a perturbée Et que je n'ai pas fini le reste de mes dégradés Enfin rien d'extraordinaire Et je l'ai juste étiré au niveau des yeux En ajoutant la couleur Sketch, ouais. sketch. J'adore comment elle parle la nana de Google Traduction. On dirait qu'elle nous engueule dès qu'elle dit un mot, mais bon. Ensuite, j'ai pris un eyeliner turquoise pour accentuer la profondeur de mes yeux. Et j'en applique aussi sur mes sourcils pour faire un petit style. Et je l'accentue avec une touche de fard noir. Platonné. J'en profite pour en mettre aussi sur mes yeux pour plus d'intensité et sur mes cornes pour donner encore une fois une sensation de profondeur. D'ailleurs je peins mes cornes entièrement en noir, oui, une envie soudaine. Et j'augmente encore un peu plus la profondeur, décidément j'adore ce terme, avec du noir tout en contouring et sous mon menton. Ensuite, j'applique des demi-perles noires autour de mes yeux, le plus symétriquement possible, et dans mon cou. Je me suis discrètement éclipsée pour appliquer mes scléras noires. Cependant, j'ai les yeux assez sensibles, donc elles me font plutôt mal. C'est pour ça que je préfère les mettre vraiment en fin de make-up, pour les avoir le moins longtemps possible sur mes yeux. Comment j'étais trop fière de mes cheveux Et voici le résultat J'espère que tu as aimé ce make-up. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Partage cette vidéo. Si toi aussi tu aimes la Et je te fais d'énormes bisous. Bye